Mon initiative, c'est donc de créer un jeu de société de connaissance de soi et de co-développement personnel qui va en fait s'appuyer sur l'intelligence collective du groupe autour d'un jeu de société de manière ludique pour permettre à des gens de mieux se connaître et de développer leur souveraineté individuelle. Mon intention, c'est de démocratiser, de rendre accessible à un maximum de gens l'accès à son intériorité, à la connaissance de soi. Chacun va entrer avec un objectif de départ, objectif matériel, euh, professionnel, euh, amoureux, une quête amoureuse, une quête relationnelle, une quête spirituelle, etc. Et l'objectif c'est que chacun sorte avec un engagement, un premier pas à faire pour s'engager vers la réalisation de son objectif. En jouant, voilà, et en même temps en accédant à, à un niveau de profondeur qui permet voilà, aux gens de mieux se connaître et de pouvoir bah, évoluer plus vite en fait, voilà, dans leur vie. La, la sensation que ça permet de prendre des raccourcis et d'être vraiment beaucoup plus puissant dans ce que je veux faire. À partir du moment où je peux me connecter à pourquoi je veux faire ça en fait. Ben moi ça répond à, à ma raison d'être. Hein. Moi ce qui m'anime en fait c'est de créer d'animer des espaces de communication où les personnes se connectent à elles et aux autres et donnent du sens à ce qu'elles vivent. En fait, voilà. Et puis accéder à leur souveraineté individuelle. En fait. C'est vraiment ça qui m'anime moi. Ça s'appelle le jeu du pas sage, en deux mots. Le but du jeu, c'est de traverser les quatre passages qui, qui sont en forme de spirale et d'atteindre le centre de la spirale, qui est la place du sage. Première étape, on va faire une ronde d'ouverture. Donc chacun va entrer dans le jeu en disant, euh, pour dire comment je me sens maintenant, euh, je vais juste me mettre dans la peau d'un animal et je vais dire, si je devais ressembler à un animal, voilà, comment je me sentirais, à quel animal en fait je pourrais ressembler là maintenant. Deuxième espace, c'est on va fixer des règles du jeu, comme dans tout jeu de société. Et chacun, euh, à la fin des règles du jeu, va s'engager en fait. À respecter ces règles. Donc voilà, j'ai entendu les règles, je m'engage à respecter ces règles. Ça va créer un espace de sécurité et de confort qui va permettre d'entrer dans le jeu, qui a un certain niveau d'intimité. Troisième étape préalable, c'est euh, chacun va définir, va choisir une carte thème et va dire voilà quel objectif, avec quel objectif il rentre dans le jeu. Troisième étape. Et ensuite, chacun va lancer le dé, va voir le sablier et euh, va parcourir le jeu, donc les quatre passages et les quatre porte-épreuves. Euh, jusqu'à arriver au centre de la spirale, donc ça peut durer 2, 3, 4 heures en fait. Chacun va définir le, le timing au départ en fait, tous les joueurs vont définir le timing ensemble. Je tire une carte, si je veux répondre à la question j'y réponds, si je veux pas j'y réponds pas, et en tout cas les questions vont amener en fait à entrer à l'intérieur de soi et à clarifier. Sachant que le jeu se joue vraiment sur le principe de l'équivalence, c'est-à-dire que chacun va avancer en son rythme en fonction des limites qu'il sent ou des besoins qu'il a à répondre ou pas aux questions, et à répondre aux questions des autres joueurs et à répondre au feedback s'il veut choisir, que les autres joueurs lui donnent des feedbacks. Chacun choisit, donc chacun avance à son rythme, donc il y a une, une règle de, de respect euh, du rythme de chacun et de sécurité aussi. J'ai voulu euh, créer un support de jeu qui s'inspire du jeu du Théo, mais qui soit beaucoup plus accessible en fait, donc l'étendre à une masse de gens en fait, donc avec une approche plus ludique, une approche plus accessible à travers les questions, etc. Ensuite, j'ai lancé des, des parties tests, donc j'ai trouvé euh, pas mal de groupes et pas mal de gens pour participer, pour faire évoluer le jeu. C'est de se poser la question que Dieu veut me poser en fait. Qu'est-ce qui, qu qui m'anime dans la vie et pourquoi je veux faire ça en fait. C'est-à-dire de me connecter à ce qui est de l'ordre de ma raison d'être et de, de ma passion, de, de ce qui m'anime et du talent que j'ai derrière en fait. Ouais. Moi, la croyance que j'ai, c'est que chacun en fait, a des talents et a une mission personnelle qui peut vraiment être au service de l'humanité. Pour moi, la clé, elle est vraiment là.